dans les budgets, dans le groupe de pathologie congénitale pour une meilleure prise en charge de malades. Voilà, tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. La République démocratique du Congo n'a pas de terre à donner au Rwanda. C'est bien les contraires. Propos du professeur émérite Isidore qui estime que la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame fait tomber le masque et donne davantage de l'éclairage sur les motivations de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. On écoute le professeur Isidore Ndaiwell au micro d'Oscar Scar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 En sécurité grandissant dans la ville province Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité était dernièrement dans la commune de Kisansu, euh, où c'est hors la loi, où euh, ces enfants appelés communément Kuluna font la loi et se battent à tout moment dans une tribune populaire. Peter Kazadi a d'ailleurs annoncé un numéro vert qui sera bientôt opérationnel pour permettre à la population de dénoncer dans l'anonymat tout acte sécurité on en parle avec Alain Bikay. Des pertes en vie humaine, des postes de police pillés, des commerces et habitations vandalisées, tels et les bilans des bagarres rangés, des jeunes colonnes de la commune de Kinseso et celles de Manzalimba dans la commune de Limba du week-end passé. C'est hors la loi défi même l'État, un véritable Far West.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 Séance tenante, le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion en urgence avec les bourgoumes de ces deux communes et les responsables des services de sécurité pour statuer sur ces cas et arrêter des stratégies. La patrouille des forces armées de la République, police nationale congolaise, initiée par le maire de la ville de Matadi, dont la province du Congo central, produit déjà ses effets au Cicéron Mavinga. Par de plusieurs cartels criminels et vendeurs de drogue est tombé dans le filet. Euh, le tribunal des grandes instances de Matadi a infligé de lourdes peines aux malfrats arrêtés dans le cadre de cette opération. On retrouve encore une fois l'Ambikaï. Nous ne sommes pas dans un film hollywoodien, mais c'est une opération de titans réalisée par des éléments des et peintés dans les cadres de la patrouille mixte dans la vie des Matadi. Il a fallu beaucoup de professionnalisme pour arrêter les chefs de bande de malfrats et vendeurs de drogue, Cicero Roma Vingalias, maître des temps et des circonstances. Sous la supervision du maire de la ville, Dominique Odiambété, les patrouilleurs ont saisi dans sa résidence une cargaison de drogues communément appelées bombées et d'autres cocaïnes. Selon les témoignages concordants, ce Pablo excobar matadien serait à la base de la dépravation des mers, des jeunes et parrain de plusieurs cartels de criminels qui semaient la terreur dans les différents quartiers de cette ville. Respectueux des droits des personnes, les maires de la ville a ordonné le transfert de tous ces inciviques devant leur juges naturels pour une audience foraine qui a été organisée par le tribunal des grandes instances de Matadi. Vu la gravité des faits réprochés à ces malfrats, le tribunal les a les infligés de lourdes peines. Le tribunal condamne chacun à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs. 20 ans de statut pénal principal pour extorsion. 20 ans de statut pénal principal pour chaque cas de vol à l'aide de violence. Très déterminé à ramener la tranquillité dans sa juridiction, Dominique Dambété ne lésine pas sur les moyens pour faire respecter l'autorité de l'État. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, Le Monde célèbre aujourd'hui la journée de l'hémophilie, cette maladie génétique qui s'est traduit par une incapacité du sang à coaguler et très peu connue du, du grand public. Le ministère de la Santé publique compte l'inscrire dans le budget, euh, dans le groupe de pathologie congénitale pour une meilleure euh, prise en charge des malades géniaires. Yangoumba nous en dit un peu plus. 7 avril de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'hémophilie pour commémorer la date de la Fédération mondiale de l'hémophilie, Frank Schneibel. L'hémophilie est une maladie qui se caractérise par un défaut de coagulation qui se traduit par de petits saignements de longue durée. Ces saignements peuvent être extériorisés ou internes. Pour cette année, le thème est axé pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale de soins. Le message du président de la Fédération mondiale de l'hémophilie, César Garrido, pour cette année est un appel à l'action pour la communauté et vise un meilleur accès au traitement, notamment la mise en œuvre de soins à domicile, ainsi que des traitements prophylactiques pour aider des personnes à bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Ainsi donc, contrôler et prévenir l'enseignement, c'est l'essentiel pour améliorer la qualité de la vie. Les recommandations. Au ministère des Finances, nous lui demandons d'exonérer et de faciliter le dédouanement des facteurs plasmatiques de coagulation, dont gratuits de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et au ministère de la Santé, aider à l'ACDH, qui est l'Association Congo-démocratique des hémophiles, à diagnostiquer les nouveaux nombreux cas d'hémophiles qui ne sont pas encore diagnostiqués. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique doit inscrire dans le budget ses pathologies rares, hémophilie, dont le groupe de pathologies congénitales telles que la drépanocytose, pour permettre une meilleure prise en charge aux personnes atteintes de cette maladie dévastatrice. Autre chose, l'octroi domine euh, crédit, au, des microcrédits aux petites et moyennes entreprises. C'est l'une des missions principales de la fondation Jean-Claude Sungula qui a fait sa sortie officielle il y a quelques mois. Une mission dévoilée par son président lors d'une cérémonie porte ouverte marquée par des adhésions massives. Les détails avec Eric Kabamba. Les portes de la fondation Jean-Claude Sungula étaient grandement ouvertes au public de toute catégorie pour se rendre compte de la mission première de cette fondation. Une journée porte ouverte, coïncidée avec des adhésions massives. Devant des centaines de quinois venus des quatre coins de la capitale, le président de cette as Jean-Claude Sougoula, à cœur ouvert, a dévoilé les ambitions de sa fondation, axées essentiellement sur les actions sociales, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antonchisri de Tchulombo. L'octroi des crédits pour financer toutes les petites et moyennes entreprises pour créer plus tard de jeunes millionnaires congolais, c'est la base même de cette fondation. La grande réunion d'aujourd'hui était essentiellement focalisée sur ce que nous appelons la journée porte ouverte et d'adhésion massive des nouveaux membres à la fondation Jean-Claude Nous avions aussi profité de cette occasion pour présenter le calendrier de nos activités à nos membres ainsi que l'explicité. Alors la façon dont nous allons travailler, les méthodes de travail ainsi que les critères d'éligibilité pour l'octroi de ce que nous appelons micro -prédit. Quelques mois seulement après sa sortie officielle, cette fondation continue à s'étendre dans toute la capitale et son président procède déjà à l'installation des comités locaux des différentes entités. Quelques quartiers de la commune de Lemba vont bientôt renouer avec l'électricité et après plusieurs mois passés dans le noir, la deuxième vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP Norbetine Matanda a remis un nouveau transformateur pour l'électrification de ce coin de la capitale, Hiversante-Caboaba.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 Et le quartier Mavanga, dans la commune de Makala, des enclaves de plus en plus, surtout avec la construction d'un pont moderne. L'ouvrage financé sur fond propre de l'un nos notables de la FUNA a été inauguré le week-end dernier. Les habitants de ces coins de la ville Provence-Kinshasa été très heureux, donc on le voit très heureux, dans son reportage de Serge Merlin Matin. La population du quartier Kimwenza dans la commune de Makala éprouve des difficultés énormes des circulation dès que d'ame la pluie est tombée. Fini donc les calvaires. Désormais, avec cette infrastructure, il est possible de réaliser paisiblement la traversée sur l'avenir Bukanga et ses environs. Accompagné d'une foule des résidents des quartiers concernés par les ponts, ainsi, j'étais. Maître Pondjunga a personnellement procédé à la coupure du riband symbolique. C'était sous les acclamations de la population. Bénéficiaires. Et c'est là, en présence des autorités locales, du secrétaire général, l'IMLC, Fidel, Babala, ainsi que tant d'autres cadres et membres de la dynamique Ponjunga. 25 ans ou plus. La durée de septembre. Les travaux de construction de cet ouvrage ont été financés sur fonds propres des maîtres Paul Ndjunga, cadre du MLC, dans le but de désenclaver cette partie de la capitale. Le chef de l'État, son excellence, M. Euh, Félix Antoine dit, l'a déjà si bien dit, le peuple est d'abord. Aujourd'hui, vous avez la concrétisation de cette parole qui n'est pas un slogan, le peuple est d'abord et nous nous montrons. Proche de la population, c'est ça même le credo de l'Union sacrée. Par ailleurs, n'ayant pas accès à l'électricité depuis plusieurs années, les habitants du camp Pinzi, à Yolo, dans la commune de Calamou, n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu une donation d'un câble électrique de plus d'une trentaine de mètres en vue du rétablissement du courant électrique dans ce coin de la ville. Il s'agit encore là d'une œuvre sociale des maîtres Pondjunga en faveur de la population de Founa. Le mouvement et a pour objectif de grouper des personnes exerçant une même profession en vue de défendre leurs intérêts. Le syndicaliste doit bien jouer son rôle de défenseur de droits de travailleurs. C'est la recommandation du professeur Ngopère de l'Université de Kinshasa formulée dans un ouvrage publié sur le syndicalisme. Il a tout expliqué lors de journées sur le silence de travail organisé à la Faculté de Sciences administratives et sociales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 à enregistrer, à savoir les exposés du deuxième jour, des travaux dans l'avant-midi, premier épisode, ensuite les recommandations issues du rapport général et les baptêmes de trois ouvrages scientifiques. Deux de ces trois livres sont l'œuvre du professeur Ruffin Ngomper Ilunga, publié sur le syndicalisme congolais et actions sociopolitiques en période de démocratisation, et l'autre sur les partenariats et les acquis dans les secteurs fluvial et laquiste en RDC. Le troisième livre du professeur Crispin David Mouengue Munungu, consacré à la réforme de la sécurité sociale en RDC. Nouvelle stratégie, selon le professeur Albert Mounuma Munanga, coordonnateur de ces journées scientifiques, et doyen honoraire des sciences sociales, administratives et politiques. On ne forme pas les élites sans la recherche accompagnée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 Les nouveaux codes numériques euh, du numérique de l'RDC, parlons-en, le point focal de quelques ministères sont en formation de remise à niveau organisée par la commission interministérielle de la gestion de la charte euh, de l'entité visuelle et du portail du gouvernement. L'objectif est de les outiller à une bonne maîtrise euh, de cet outil de travail euh, dans ce secteur. Joël Kaïmba et passons Somboyo. Donner à chaque personne la possibilité de construire une communauté, de rapprocher le monde et préserver l'intégrité des élections qui pointent à l'horizon, c'est l'objectif à atteindre par la commission interministérielle de la gestion de la charte de l'entité visuelle du portail CIGIP du gouvernement en collaboration avec META. Ce lundi 17 avril 2023, un atelier de formation à l'intention des points focaux des différents ministères s'est ouvert Coordonnée par le secrétaire permanent des SIGIP, Serge Nguya, sous tutelle du ministère du numérique et celui de la communication et médias. Cette formation est plus que cruciale à l'approche des échéances électorales, précise le professeur Désiré Eberand. Nous profitons de l'expérience de META pour pouvoir donner les autres techniques, pour pouvoir faire des mises à niveau de nos équipes sur la manière de gérer le contenu public sur la manière de pouvoir protéger nos systèmes d'information également. Et donc, ce partage d'expérience-là, pour une maison comme Meta, qui mondialement est connue, est toujours une solution, j'allais dire, supplémentaire dans le sens de la mise à niveau de nos équipes techniques. La directrice des politiques publiques en Afrique chez Meta apprécie la démarche et compte y contribuer. La charte graphique est un condensé des normes graphiques élaborées afin de répondre à la vision du gouvernement, celle de doter les pays d'une identité visuelle, sur tous les supports des communications officielles. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, membres de l'Union sacrée, étaient tous, les membres euh, du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise étaient tous euh, en réunion. Cette rencontre consistait à confesser leur foi au président de la République, Félix-Antoine tshisekedi Tchilombo, ainsi qu'à soutenir les forces armées de la République engagées au front. Le, ils proposent également une stratégie pouvant permettre à Félix Tshisekedi de briguer un deuxième mandat. Iverson Kababa, sur les images de Patrick Badibanga. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. Cet adage vaut son pesadeur dans le cadre de cette réunion des membres du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, tous membres de l'Union sacrée. Pour créer une synergie, envie de donner le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Dichilombo, de un deuxième mandat aux élections de 2023, a expliqué John Mbayantita, président national de cette formation politique. C'est ici l'occasion pour les MRJCO de rappeler à la communauté internationale les principes de la souveraineté et de l'indépendance visant à gérer les affaires intérieures d'un pays sans aucune injection extérieure. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle soutient la position du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, celle des non-négociation avec les Rwandais dites les rebelles du M23. À l'issue de cette réunion, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a invité le peuple congolais dans son ensemble a un soutien indéfectible aux FADC engagés au front contre l'armée d'occupation rwandaise. Direction le Grand Kassai, où on a télé sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le projet du gouvernement congolais a été organisé dans trois provinces du Grand Kassai. C'est le gouverneur du Kassai oriental, Mathias Kabea, qui a ouvert ses travaux. Reportage, Karen Kankolongo et Grace Maosso. C'était l'occasion de la clôture des mois de la femme que Mme Pascaline Koudoura, au cadre du parti présidentiel UDPS, était allé à la section Ngombatikousa pour sensibiliser les femmes de l'UDPS sur les élections de 2023. En bon maire de famille, Pascaline Koudoura a remis à toutes les mamans présentes l'épargne afin de clôturer avec eux en beauté les mois dédiés aux droits de la femme. Il en est suivi le deuxième jour de la visite de la cellule Koutou dans la section Gombatikousa où dirige les camarades Djouma Selemani, Pascaline Koudoura, en bon mère de famille, elle était encore allée pour parler avec les mamans de l'IDPES, de la cellule Koutou ou Pascaline Koudoura a insisté sur les rapports. Aux élections de 2023, où Pascaline Koudoura invite toutes les mamans de l'IDPC à s'y mettre. Donc nous avons préparé une rencontre avec les femmes pour leur sursens, pour les sensibiliser davantage, pour dire la promotion de la femme. Notre président de la République nous a déjà montré sa volonté politique de promouvoir les femmes, mais la, part, la responsabilité reste également dans le chef de la femme, c'est-à-dire de vouloir participer à la gestion de la chose publique et d'adhérer dans les partis politiques. Et au moment arrivé, au moment opportun, au moment venu, de se lancer et de justifier. J'étais alors comme euh, les hommes pour pouvoir euh, d'abord postuler et aussi participer, avoir le siège hein, comme nous, les hommes et pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Ce n'est pas ailleurs que Mme Pascaline Koudoura, au cadre du parti présidentiel IDPS, ne cesse d'aménager aucun effort pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine-Sekedi-Chulombo, aux élections électorales de 2023. Ah, c'était plutôt la sensibilisation de femmes de l'UDPS sur les échéances électorales. On reste dans ce chapitre pour parler aussi de cette rencontre de membres de l'Union sacrée pour le soutien au chef de l'État, Félix-Antoine des tulombo et à l'armée. C'est après le carnaval que tout a commencé dans un cadre situé dans le district de la Tchangou. Devant les membres et quelques invités de marque, le président de l'Alternative pour les Congo, Maître Michel Omba, a retracé l'historique avant de présenter la vision politique de cette formation, membre de l'Union sacrée pour la nation. La CRDC s'engage pour la conquête du pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible à tous les niveaux et soutient ceux ou ceux qui marcheraient dans la volonté de Dieu et qui feront le bonheur de notre paix. Les valeurs qui fondent l'alternative pour les Congos sont chrétiennes, la justice et le pardon pour le développement harmonieux du pays et l'épanouissement de la population. Il a par ailleurs procédé à l'installation des fédéraux et interfédérales du district de la Tchango. Il s'est signalé que ces partis politiques sont parmi des partis politiques qui ne jure que sur le second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je le disais tantôt en atelier sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le projet du gouvernement congolais a été organisé dans les trois provinces du Grand Kassai. C'est le gouverneur de la, de la province du Kassai oriental, Mathias Kabea, qui a ouvert ses assises grâce à Maos en Colombo. L'atelier sur l'imprégnation du broadeur dans l'espace du Grand Kassai a eu pour objet d'expliquer et de faire comprendre aux participants le rôle et la mise en œuvre du dit projet. Il a été longuement question de la problématique des routes des desserts agricoles. Je ne peux continuer mon propos sans pour autant rendre mes hommages le plus déferlant au chef de l'État, Excellence Félix Albert cest tu aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la RDC en général et celle de l'espace Grand-Trasseil en particulier. C'est de développer notre territoire à partir de la base est en train d'être matérialisé par le gouvernement de la République. Le chef du projet ProAder a expliqué l'importance de ces routes dans l'évacuation des produits vers le grand centre de consommation. Bon, on investit chaque année, mais lorsqu'on est sur ces routes-là, on a toujours l'impression que rien n'est fait. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une zone tropicale, et il pleut abondamment. Donc si vous réhabilitez avec la terre, 3-4 mois après... Et le puits revient et ça balaye. Et aujourd'hui, avec la stratégie de pro c'est c'est stabiliser des tronçons qui sont des tronçons problématiques. Parce que si vous visitez n'importe quelle route de désert agricole, ce n'est pas toute la longueur de la route qui est abîmée. Il y a des points spécifiques qui sont abîmés que nous appelons des points chauds. Et à chaque fois que la route sera impraticable, c'est toujours à ces mêmes endroits. Et le ProAder veut maintenant aller par l'approche de stabilisation. Ce sujet important a suscité une curiosité des participants qui voulaient savoir davantage. Le ProAder a doté le chef des secteurs de 52 motos. Ces engins leur permettront d'accomplir une bonne itinérance dans leurs secteurs respectifs. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et surtout belle semaine à tous et à toutes. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.